Bonjour les petits loups, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Je suis ravi de vous retrouver pour continuer de parler des éclipses. Ce sont des phénomènes qui de tout temps ont fasciné ou effrayé les différentes civilisations. La célèbre scène de la panique lors d'une éclipse de soleil dans la bande dessinée Tintin et le Temple du Soleil en est la parfaite illustration. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler des éclipses de lune et d'un phénomène beaucoup moins connu. Il s'agit de la lune cuivrée, aussi connue sous le nom de la lune de sang. Bon, reprenons depuis le début. Pour avoir une éclipse de lune, il faut que la lune soit en période de pleine lune afin d'être dans l'ombre de la Terre. Cela signifie que le soleil, la Terre et la lune sont alignés Là, on voit qu'on a un gros avantage par rapport aux éclipses de Soleil. Je vous rappelle, pour une éclipse de Soleil, la Lune se trouve ici et projette son ombre sur la Terre. Or, cette ombre est toute petite comparée à la Terre. Lors d'une éclipse de Lune, c'est la Terre qui projette son ombre sur la Lune. Et l'ombre de la Terre étant plus grande que la Lune, il suffit de se trouver du côté de la Terre, tournée vers la Lune, afin de profiter de l'éclipse. Mais rappelez-vous, la Lune effectue une lunaison en un mois environ. Cela signifie qu'au bout d'un mois, la Lune va à nouveau se trouver en période de pleine Lune. Elle devrait donc être à nouveau dans l'ombre de la Terre et former à nouveau une éclipse de Lune. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Pourquoi Eh bien, parce que lorsque la Lune tourne autour de la Terre, elle forme un plan représenté ici par ma plaque transparente. Or, ce plan n'est pas aligné par rapport à la Terre et au Soleil. Non, il forme un angle d'environ 5 degrés. 5 degrés. Cela peut sembler peu, mais à l'échelle, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'être en période de pleine Lune pour avoir une éclipse. Dans la situation que je vous présente ici, nous sommes bien en période de pleine Lune, car pour un observateur placé dans cette position, on a bien le Soleil, la Terre et la Lune qui sont alignés. Et pourtant, on voit bien que la Lune se trouve au-dessus du plan que forment le Soleil et la Terre, ce qui signifie que l'ombre de la Terre va passer sous la lune pour avoir une éclipse il faudra réunir deux conditions tout d'abord que les trois astres soient sur le même plan et qu'on ait la chance qu'en même temps la lune soit en période de pleine lune ce n'est que lorsque ces deux conditions sont réunies et vous vous en doutez c'est très rare que l'on peut avoir une éclipse de lune. En résumé, on aura une éclipse de lune que si la pleine lune se forme sur le même plan que le soleil et la terre. Et eh bien ce plan si particulier, celui sur lequel la terre tourne autour du soleil, est appelé l'écliptique. C'est un mot qui vient du grec « ecliptikos » et qui signifie tout simplement « là où se forment les éclipses. Comme pour les éclipses de Soleil, on distingue plusieurs types d'éclipses de Lune. Si la Lune est entièrement dans l'ombre de la Terre, on dira que c'est une éclipse totale. Si elle est dans la zone de pénombre, une éclipse pénombrale. Et si une partie de la Lune est encore éclairée, on dira que c'est une éclipse partielle. Et qu'est-ce que c'est cette histoire de Lune de sang alors C'est là que ça devient surprenant. Si la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre, on ne devrait plus la voir. Or, au lieu de disparaître et pendant plus d'une heure, la Lune va devenir toute rouge. Autant vous dire que pendant longtemps, on a pris ce phénomène comme un mauvais présage qui pouvait apporter des bains de sang ou encore l'apocalypse. Et alors, que se passe-t-il En fait, ce phénomène n'a rien de mystique. Bien que la Lune soit dans l'ombre de la Terre, la lumière du Soleil arrive à traverser l'atmosphère de la Terre et va se colorer en rouge, exactement comme lors d'un coucher de Soleil. Et c'est cette lumière rouge qui, en éclairant la Lune, lui donne cette couleur si incroyable. Super, n'est-ce pas Je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder en entier la vidéo de Grégory Viennot, d'où provient cet extrait. Si vous voulez observer la prochaine éclipse totale de lune, il va falloir voyager, car elle a lieu aux états unis et dans le Pacifique le 26 mai 2021. Si vous ne voyagez pas et que vous restez en France métropolitaine, alors là, il va falloir se montrer patient, car la prochaine n'aura lieu qu'en 2029.